Bonjour à tous Alors dans cette vidéo nous allons voir comment attribuer manuellement une adresse IP à une machine avec le logiciel Philus. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une adresse IP Pour pouvoir communiquer et être identifié dans un réseau les éléments d'un réseau ont besoin d'une adresse IP. L'adresse IP est unique à chaque élément, comme votre adresse postale. Cette adresse IP est composée de 4 chiffres qui vont de 0 à 255. Les deux premiers chiffres correspondent à ceux utilisés dans le réseau que vous êtes. Le troisième au sous-réseau auquel appartient votre poste. Et le dernier correspond à l'identifiant du poste. Alors, on va tout d'abord récupérer les éléments de gauche. Donc soit un ordinateur, soit un portable pour les intégrer dans chacun des deux réseaux qui est devant nous. Alors, dans le premier réseau on va utiliser l'onglet ordinateur, on le fait basculer dans la partie de droite. S'affiche en dessous donc plusieurs éléments qui caractérisent le poste dont l'adressage IP et le masque de sous réseau. Ici on voit bien l'adressage IP comment ça fonctionne. Donc on va essayer de suivre le même raisonnement, donc 192.168.0 et on donne le nom euh, du poste et on met euh, 40. Ici on veut renommer euh, l'ordinateur avec l'adresse IP du poste pour être plus lisible on le connecte ensuite au switch grâce à l'onglet CLAP qui se trouve dans la partie de gauche et on va faire de même pour le deuxième réseau donc on récupère l'onglet portable ici on voit que l'adresse AGP c'est du 10 210.0 dans l'onglet adresse IP on met 210.0 et on choisit le dernier numéro qui identifiera le poste en lui-même et on choisit le numéro 52. On renomme le nom de la machine avec l'adresse IP donc on sélectionne l'adresse IP, copier et on le colle à la place de portable. Ici on voit bien les deux sous-réseaux. On le câble avec le switch. Maintenant pour vérifier le bon fonctionnement des deux sous-réseaux, on va utiliser l'onglet mode simulation. On clique sur l'un des postes, on clique sur installer on récupère la ligne de commande, on fait basculer dans la partie de gauche, on applique les modifications et on aura le logiciel de ligne de commande. On clique dessus et ici on rentre la commande ping 10 210 0 et on choisit un des postes du sous-réseau, par exemple ici 40 on fait entrer et ici on peut voir que les quatre paquets qui sont envoyés ont été bien reçus donc notre réseau fonctionne donc voilà comment donc euh mettre une adresse ip sur l'une des machines d'un réseau